Ça va, les règles, c'est pas sale Oui, non, mais bon, là... Euh... <rire> oh Waouh Salut, comment tu fais pour avoir autant d'abonnés MDR, t'es qui Je suis Sylvan allons Connais pas ah. Panda moqueur. Ah, j'ai entendu parler. Bah, c'est grâce au flat design, c'est vachement à la mode. Le fart design flat design, comme dessin plat. C'est du dessin sans contour, sans volume et sans dégradé, avec des formes simples et des couleurs vives. Ça s'oppose à ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Voilà des exemples. Ah Pourquoi tu me demandes ça Pour rien, pour rien. Docteur, vous êtes certain que pour m'opérer le cœur, une anesthésie n'est pas nécessaire Certain. Mais ça risque pas d'être douloureux Ben ça, il fallait penser avant de draguer ma femme. <rire> Stop, stop, stop, je peux savoir ce que tu fais Ben, je me mets au flat design, ça semble mieux marcher en termes d'abonnés. Ok, admettons, mais t'es pas obligé. Il était très bien ton style d'avant. C'est vrai Non, mais au moins ça t'éviterait de me plagier. T'as raison, de toute façon le flat design, c'est pas ouf. Comment ça, c'est pas ouf Ben, attends, je me mets de profil, tu vas comprendre. Là, tu vois Toby, je frappe et tu vas chercher. Oh Bon, pourquoi tu m'as amené ici Regarde, ce décor est en flat design. Tu vois pas ce qui choque Non, je vois toujours pas ce qui va pas avec le flat design. Et là Je vais en finir avec cette vie de merde. Mais qu'est-ce que vous faites, Bertier Vous venez me virer, j'ai tout perdu, alors je vais sauter. Mais je vous interdis de vous suicider Je me jette par cette fenêtre si je veux. Hors de question, c'est moi qui vous pousse ah C'est moi le patron, alors c'est si moi je veux, Berthier Oh ah mon dieu Un homme tombe de cet immeuble Il va y passer Mais non, t'inquiète. Mais, mais tu vois bien qu'il tombe Le flat design, mon ami. C'est long. Tu vois Eh, hey, je suis vivant Je suis vivant Vous êtes vivant si moi je veux, Berthier Non mais c'est bon, je me casse. Attends, te fâche pas, je pense qu'il y a quand même des trucs sympas dans le flat design. Ah ouais Bah oui, regarde. Mon corps a disparu Oh, ça va, si on peut pas rigoler. Et merde. Allez, va chercher Toby. Allez. Compte ballon. Salut à tous, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. L'idée de détourner une chaîne YouTube avec l'accord du vidéaste, pour cet épisode, c'est chimiste. Une chaîne de cartoon à l'humour trash et décalé. C'est une des chaînes que je préfère et je vous invite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, à aller voir sa chaîne de toute urgence. Le prochain YouTube ne ressemblera pas du tout à celui-ci. C'est d'ailleurs pour diversifier mes cartoons et m'amuser avec les chaînes que j'aime bien que j'ai créé ce format. En plus des rapports de Ross. Merci à Olivier d'avoir donné un coup de main et merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Le pouce bleu, le uTip, les bases, vous connaissez. À très bientôt.